Les Nations Unies, le Défenseur des droits ou le Conseil de l'Europe se sont tous inquiétés de l'usage excessif de la force en France au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes. Cet usage excessif de la force s'illustre par 992 signalements à l'IGPN, 1428 lancés recensés de grenades lacrymogènes instantanées GLIF-4, 13 460 tirs de LBD recensés. Cet usage excessif de la force a entraîné 4 décès, 2 blessés, dont 353 blessures à la tête, 30 éborgnés, 6 mains arrachées. Cet usage excessif de la force s'est doublé d'une répression judiciaire inédite. 8 500 personnes en garde à vue, plus de la moitié libérées sans poursuite, 2 manifestants condamnés, le plus souvent en comparution immédiate. Ces chiffres sont issus du travail d'investigation du journaliste Dave Duff et d'Amnesty International.